Cette puissance qui libère, c'est le pardon. As-tu pardonné qui déjà introduction et, à, et Michel Lelo, euh, nous allons parler sur le pardon parce que je pense que ali concernent concerné mutunyo so na kacha bamboka na kacha bafwae na kacha bafami na kati ya ma couple na kati ya musala donc partout place mutazali euh à moins que a je me trompe m'ngai banda na zoyo banzembo non, aucun mot à le pardon, le frère Blaze Sakila a z'as su à Je pense il y a quelques années, j'ai dit à ses frères ou bien bah au Bazali. peut-être par hasard que votre père avait fait un travail extraordinaire. Un gars personnellement dit, « et puis je c'est que malgré nous tout, il y a des problèmes, il y a vie mais le ministère, ou bien par rapport à l'écriture, ça a beaucoup aidé beaucoup de gens. Ça a aidé beaucoup de gens, je veux dire. Et personnellement, je suis un peu jeune. Et dès que je ma moi, je viens pas pour vous prêcher par rapport à la chanson, je viens vous prêcher par rapport au pardon. Et là, il a autour donc averti. Déjà, moi, de la carte les avertit. Déjà, aujourd'hui, a de de de de Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint Nom pour ton amour. Nous te bénissons pour ta grâce et surtout pour ta bonté. Malgré nos fautes, malgré nos défauts, mais toi, tu nous gardes et tu nous donnes la force d'exister, de, tu nous donnes le souffle de vie, Seigneur, malgré nos manquements, mais toi, tu nous acceptes comme enfants. C'est pourquoi nous te demandons que tu puisses réellement nous diriger par rapport à cette exhaustion d'aujourd'hui. Laisse que chacun de nous, ma soeur, mon frère, puisse réellement saisir quelque chose de ta part, Seigneur. Si une personne va se retrouver dans ces messages qui puissent réellement être restaurés, qui puisse réellement changer, n'est-ce pas, sa façon, d'être mais chaque façon de voir les choses et je te demande Seigneur que tu puisses toi seul conduire euh, ma bouche, mes pensées euh, mon intellect afin que je puisse parler de ta part Seigneur au nom de Yeshua, je prie, Amen le pardon le pardon c'est une puissance qui libère le pardon c'est un acte de ceux-là qui ont euh, oublié leur, n'est-ce pas, à, à, à, à, à, à, personnalité. Le pardon, tu pardon, tu pardon, C'est là, où il y a un mot, il y a un acte, vraiment, il y a vice-versa, c'est-à-dire, tu as tu as eu pé, tu ils ont centre puisque zambe, zambe, il a fallu le pardon de Dieu sur nous pour nous. alors ils ont que et à la fin on a quelque chose peut-être qui déjà ou bien déjà et interpellé n'est pas yo vous savez, lorsque nous donnons des messages pareils, tu a qu'un message par rapport à l'actualité, dans le barreau souvent, ou deux fois dans la carte dans la vidéo, tu vois qu'il y a une actualité ou bien il y a une, une, donc une information qui vient de tomber. Non, tu as a vraiment par l'esprit de Dieu par rapport à ce qui nous donne, n'est-ce pas, à vous donner aussi. Euh, Ceux-là qui sont avec moi, pour bah, bah, comprendre ce que je vais dire maintenant là. Lorsque nous prêchons, lorsque nous amenons la parole, il faut avoir la parole au qui concerné Moutou, direct boyé Bata, il a révolu au Théabiso sur Makamoko abstrait. Non, non. Théabiso euh, sur Makamoko Ils ont concerné Nga, Ils ont concerné Yo. C'est pourquoi même, lorsque Yeshua a commencé, n'est-ce pas, sa prédication, qu'est-ce qu'il dit Il dit, répentez-vous car le roi des cieux est proche. C'était sa première prédication. C'est-à-dire, il parlait aux gens qui l'écoutaient par rapport à, donc, au royaume qui était déjà proche, donc, sur la Terre ici. C'est-à-dire, tant que tout le monde est il faut es co, co ben que le tout le monde de abattu, pour tout le vie. le que mission et ministère c'est dit dire ba atteindre un niveau oh a perfectionnement pour avoir une na statue parfaite il y a yeshua puisque ce qui comme une stature parfaite te moyen au au au puisque pour pour voir dieu pour rentrer entrer dans le royaume de dieu tu as besoin n'est-ce pas de d'avoir une stature. Maintenant, la stature que nous voulons atteindre, c'est la stature, n'est-ce pas, qui est comparable à, celui, à celle de Yeshua, notre maître. Pourquoi Puisque un disciple accompli sera comme son maître. Notre maître, c'est lui, Yeshua. Nous devrions suivre, n'est-ce pas, ses exemples, ses enseignements, sa façon d'être, sa façon d'agir, quand il était sur la terre, comment est-ce qu'il parlait, comment est-ce qu'il agissait. Et nous, nous, nous devons savoir que lorsque Yeshua est Kili Awa, il a trouvé des rites et des coutumes, il a trouvé, il a trouvé de, des us et coutumes, il a trouvé, n'est-ce pas, des caractères et habitudes, il a trouvé beaucoup de choses. Maintenant, lui, il, il est venu avec un autre message, un message inattendu par rapport à un juif, un message Par exemple, il faut appliquer la loi du talion. œil pour œil, dent pour dent. Cette loi, c'était une loi déjà dans le temps où il y a Moïse. Donc, rapidement, tout en rapidement, dans l'exode. Exode. Je pense, exode 21. Tout en verset dans chapitre 21, verset 21. Tout en exode. Ou bien, Exode 21, 20. Tout le monde 20. La Bible nous disait, ou bien nous dit, « Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. » Donc, continuez la 21. « Mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni, car c'est son argent. » 22. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils payeront devant les juges. Exode 21-23 Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, Dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, maîtrissure pour maîtrissure, et c'est-à-dire, ils ont continué bongo. Ça veut dire quoi Cette loi qui est reproduite dans Katia Batunakala, déjà, donc le principe de réciprocité, la loi du talion. Puisque Talion est outil na na na latin, ça dit Talis tel que pareil, ça dit Ezali. Au fait, yo, et lokoyo sali moninga, soko beti moninga bakobeta yo, soko bomi moninga bomayo Ça dit basako kozongi sa mabe na mabe, c'était ça le monde. Et dans bana Israël c'était comme ça qu'il continuait. C'est pourquoi Yeshua dira ceci. Tu -ce nouvelle alliance, nouvelle alliance, dans Matthieu 5. Ce so, qui est Matthieu, je vais dire, livre, au expliquer d'abord la généalogie à Yeshua, la naissance na l'épée, et puis. Euh, comment dire euh, ministère c'est-à-dire ndenge euh, abandaki et ce sont des messages vraiment est déjà c'est-à-dire quand il vous parle il parlait de ces choses ici il a voulu n'est-ce pas renverser les valeurs il a voulu n'est-ce pas que c'est pourquoi pourquoi on que semons on a un Matthieu Chap matthieu chapitre 5 et tout temps la verset 1 le biboué. Voyant la foule, Yeshua monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les, dé les, dé les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux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 Heureux, heureux, heureux. Et ça dit, bah, message, oyo, oh Yeshua a so bango. Maintenant, tu continues dans la lecture, car on Matthieu 5, ouana. Mais toi, l'Isikoyo, dans 21. Matthieu 5, 21, boyoka. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, au tout temps dans l'exode, « tu ne tueras point celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui, qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhedrin. Sanhedrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » Mérite d'être puni par le feu de la guéhenne. Donc, alors, tout le monde a que, donc vous continuez de venir dans le passage, Yeshua a dit que le boucan n'y a pas de ancien qui est puisque bangona par rapport à acte il y a ce par rapport à y a pensée même à ça koloba même macombo yo salité, mais comme au canis ya jes, on dit au canis ya on dit la catia mutu na yo ezamabé na misu ya tu donc continue ton à aboy si donc tu présentes ton offrande à l'autel si donc tu veux prier si donc tu veux chanter si donc je veux prêcher tu continue et que tu et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, pas toi contre lui, lui contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens, présente ton offrande. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont et qui ont été en train de se faire et qui en train contre eux. « Bongi sanae, Tu me diras comment Bongi Pourquoi ba Le pardon on le donne, c'est-à-dire on l'accorde ou on l'a on on l'accorde justement ou bien on le demande. Basenga ka pardon ou bien ba ka pardon. C'est-à-dire mutasa mutasalioma be yop salaim mutu afingio yozongisa malamu mutu ayinio yolinga c'est-à-dire il faudrait mutu au comment on arrive à comprendre makambo parce puisque le pardon c'est une c'est vraiment une puissance qui même euh, nous aide à être brisés à nous humilier puisque un orgueilleux ne peut pas demander le pardon un orgueilleux ne peut même pas comment dire je donner le pardon ni pardonner ni demander le pardon. Un orgueil, c'est celui qui veut, même lorsqu'une personne a salé ma bé, a lingi batignon soba yeba, ba, na soba mona. C'est ça, un orgueilleux. Mais et pourtant, il humble na katinae moko, peu importe bat bazate bat bat bat bat bat bat bat bat a bat pardon, bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat ma bé, ça veut dire le pardon, ce n'est pas seulement que senga na un peu plus a âge, un qui est un peu plus c'est pas ça. Le pardon, tu peux même que senga, que le père, je vais dire, bien que senga, ya y a un Exemple, au y a injustement. Après, tu te rends compte que les acquéreurs, ils ont ah, Grace, pardonne-moi, je mal agis. N'agir, ma pas comme ça. Au ça, qui nous C'est pas grave. Et là, même, tu apprends à ton enfant de reconnaître que, y a personne qui un jour, avant que yo tout, pas à papa, maman, je sais que je pas bien agi, pardonne-moi. C'est comme ça qu'il faut apprendre, n'est-ce pas, aux enfants ou aux petits. C'est-à-dire, le pardon ici, c'est quelque chose de capital dans la vie à Moutou même dans la -ja santé, le bah, psychologue bah, bah, bah, que pardon, que même Il bah, y a des gens qui ont commis trop d'erreurs, trop de fautes. Maintenant, il y a besoin que y a, yo, o que je te pardonne. a, a besoin que, y a, yo, et, say, que non, tu l'appelles même au téléphone que non, tu sais? Je sais que ça fait longtemps, au mais il sera dans la joie. Et lui aussi sera capable, n'est-ce pas, de pardonner d'autres. C'est pour quand même dans la prière de notre Père. Pardonne-leur. Pardonne-nous plutôt comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon c'est quelque chose que toi étant enfant de Dieu d'abord, étant humain il faut comprendre. Même, même, même la science a prouvé que celui qui pardonne aura une posture. Il y a kimia qui est Et tout le monde a besoin posture qui qui Ce n'est pas seulement la posture qui est une Non, ce n'est pas ça. Le pardon, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous. Et lorsque le Seigneur met en, met en toi le pardon, le diable vient avec donc, le manque de pardon qui, qui peut être trans, traduit à, en quoi En la haine, puisque c'est lui qui a le pardon facile. Il a aussi l'amour d'aimer d'autres gens qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Une personne qui n'a pas l'amour ne peut pas aussi, n'est-ce pas, donc donner, accorder le pardon ou bien demander pardon. Yeshua disait que si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens, là tu te souviens, pendant que je suis en train de parler, si une personne qui m'écoute, au salam, ma bête, la ma tu as besoin dans la Mais ce qui. Na yebi, na je peux même dire ça comme ça. Comme ça. Limbi sangai. Pardonne-moi. Hmm? Pardonne-moi. Et ça, et ça, sans gêne. Sans ami, mon anétique. Euh, non, non, non, non. qui so na que n'a suis là, je suis là, je suis n'a je suis là, je suis Na l'imbisio, yo, il yo limbisanga. Et avançons. Na la famille, Soki osana na Ceux qui la famille. Na, na famille. Na fami. so yo grande soeur. Ceux grande petite soeur. nanga. petite nanga. Petit nanga. cousin nièce nanga. cousine neveu nanga. cousin nanga. Et que, dans le mabe? peut-être que c'est Et, peut que c'est le Et c'est comme ça que nous devrions être. Puisque le pardon, comme on a dit, puissant, même qui « Oh non, je senga pas de Non, ça, ce n'est pas, pas normal. Je senga pas pardon. Je n'ai pas de pardon. Je n'ai pas pardon. Je n'ai pas pardon. Je n'ai pas Ce n'est pas ça. Donc, le pardon, c'est vraiment une arme qui, qui peut déclencher beaucoup de choses dans ta vie. Moi, je n'ai pas de pardon. Je comment dire, de pardon. Je n'ai et tu, tu as la haine contre elle non, non, il faut l'appeler écoute, je sais qu'on n'est plus ensemble mais je te pardonne pour tout ce que tu as fait je te pardonne et si moi aussi je fais des choses c'est Limbi et également, ceux qui ont moi aussi Be ensemble, c'est pas grave Bengay pardonne-moi et je, moi aussi je te pardonne Peut-être que ça pas si passé pendant des années, dans le dans le tu il y a un Non. Olimbi si Il y a deux mots. Il y a deux mots. Il y a Il y Il y a deux mots. Il y a c'est-à-dire que ce n'est pas le cas, mais là quand je suis en de parler, tu te retrouves dans quatre dans quatre, quatre maman, tu papa, de à téléphone. ou comme message. Me il na na so et, et, et si le pardon et comme bo il y a puissance diable et qu'il qu'il et diable a son contrôle de la biseauté. Pour ça, c'est que les de la Puisque Yeshua a le bien heureux les miséricordieux, car ils recevront quoi La miséricorde. Quand on a Matthieu 5, Matthieu 5, 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et ce qui est au limbicité, c'est limbicité. Et si toi tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas te pardonner non plus. Et c'est la parole de Dieu qui dit ça. Si vous ne pardonnez pas aux uns ou bien aux autres leurs offenses, « Votre Père Céleste ne, ne vous pardonnera non plus vos offenses. » Yeshua dit ça. Écoutez, puisque nous avons dit que, quand on a dit que, on a dit que, quand on a dit a dit que, message, je ça dit, message, c'est un message d'esprit. » Yeshua nous dit de, de faire des choses où, c'est impossible. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Dès que tu n'as pas la paix en toi, ou l'autre n'a pas la paix en lui, et que tu te souviens, tu te souviennes que la personne a encore un problème avec toi ou contre toi, demande pardon. C'est pas grave. Yoka, Matthieu 5, 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Tout le temps de Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. C'est-à-dire, ce qui m'ont au ne résiste pas. Écoute ce que le Seigneur dit. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse lui encore ton manteau. Ça dit, qu'on nous a mis une donnée de terre. Tout le monde a fait une chose, il y a un pays qui a développé des problèmes de dictature, de sauron, de sauron, de sauron, de sauron, de sauron, de sauron, de sauron, de sauron, de sauron. Il y a un ceinture, il y a ceinture, il y a tu peux pas au moins au on un catch, y Basket, ça y Et puis, on a un catch, basket, ça Il faut tout ça là. Il faut comprendre que le matériel ne peut rien. Et ce que nous avons en nous, c'est ce qui est de le plus précieux. Ce que nous avons. Ce n'est pas, pas, pas ce que nous possédons, mais ce que nous avons en nous là. C'est très important à ce que nous possédons comme matériel. Donc, pour continuer dans l'idée, il y a maître. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Et donne à celui qui te demande et ne te, ne, ne, ne te, ne te détourne pas à celui qui veut emprunter de toi. Et Yokashiko Placy. Ça dit, tout le monde le pardon fait partie de. C'est comme un paquet qui a beaucoup de fruits dedans. C'est comme un arbre avec beaucoup de, de, donc de branches. C'est comme un arbre avec beaucoup de fruits. Et le fruit d'humilité. Le fruit de la patience, le fruit de l'amour, le fruit de la bonté. C'est-à-dire, le pardon, c'est comme un arbre avec beaucoup de fruits, mais bien-aimés. Et je vous dis encore une fois, je ne peux pas comprendre ma cambo. Je ne peux pas comprendre ma cambo. Mais si vous comprenez, finalement, je ne peux pas comprendre ma cambo. Non, non, non, non. Tu peux parler. Mais laisse que cette ce message puisse changer ta façon d'être. Mais ce monsieur tout ça tu tu sais qui pèle les bossaux sont là l'obino le cambou donc il faut loukaka donc il ebice non c'est pas ce n'est pas et c'est ça l'important et même si je sais que j'ai raison mais monique c'est la même chose non quelqu'un veut te forcer tout ça tout ça la 1000 panae mais non tout ça 2000 il faut toujours être au maximum de ce que l'autre demande de toi. Pourquoi C'est ça aussi le brisement. Et le pardon, ici, c'est un paquet. Et personne ne peut avoir le pardon, lui, s'il n'a pas le sens d'humanisme, s'il n'a pas l'amour. C'est pourquoi je vous dis que pardon... Et même dans scientifique branche pardon pardon c'est pourquoi vous verrez même ceux là qui ne croient pas que non existent, existe pas. avant ba vous ba singa pardon mingi histoire mingi ba suka que non oui il y a un dieu qui existe parce que je me sens terrassé par la maladie je me sens réellement donc sans force, n'arrive ne bouger même pas. Bien que j'ai beaucoup d'argent, je suis intelligent, mais je, je, je suis en train de mourir comme ça. C'est qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a beaucoup de gens comme ça. C'est pour dire que le pardon est à alpha oméga. Le pardon, ça disait Bande Lipesuka. C'est pourquoi même notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, c'est par le pardon que nous sommes enfants de Dieu. C'est Dieu, en fait. Jean 3, le mini. car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, quand tu crois, écoutez, écoutez, écoutez, écoutez. On dit même péririté. C'est-à-dire, il y avait un péché qui, au fait, te séparait de Dieu. Il y avait un péché au fait qui séparait tous les enfants de leur papa, de leur père. Maintenant, lorsque tu crois seulement, le pardon invisible est là. Dieu pardonne tes péchés et tu deviens enfant de Dieu. Et vous verrez même, formule Oyo, Yeshua Une personne qui vient, et dit, maître, par exemple, l'épreuve, il dans purifie-moi. Yeshua a dit que tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire, le pardon purifie. Le pardon guérit même. Tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire, lorsque tu as de péchés en toi, beaucoup de péchés en toi, ça amène des maladies, ça amène des problèmes, ça amène des problèmes mentaux même, ou mentaux. Et lorsque tu es un enfant de Dieu averti, Averti car à a groupe même sur les adversités, mais un enfant de Dieu averti d'avance. Tu seras capable, n'est-ce pas, à détecter. -à que je dois faire ceci, je dois faire ceci. C'est-à-dire il y a la possibilité de comprendre que, comme nous sommes belabé sûrement, je suis en train de marcher, de me comporter un peu mal devant Dieu. Comme on a un problème, il y a un insomnie, dans celle C'est pourquoi Yeshua disait une personne vient pour être, pour, pour, pour, pour, qui était malade pour être guérie. Il y a un va tes péchés te sont pardonnés. C'est pourquoi il est capital de comprendre ces choses, mes bien-aimés. Matthieu 5, 43. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Bon, » il y, y a cette façon de penser à Batou. L'ami de mon ami, c'est mon ami. L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. C'est-à-dire, « is that Dieu ne pense pas comme ça. Yeshua ne pense pas comme ça. Vous avez appris que vous aimerez votre prochain et vous haïrez votre ennemi. Étant humain, au que oui, c'est bon. Je parlais la fois, avec mes frères, par rapport à la politique. Frère, je, je, je pense que tu, tu vas te souvenir. On parlait à trois, à quatre. Sur la politique. Lorsqu'on vous dit que la politique active, la politique en soi, déjà, ce n'est pas une bonne science. Et le pardon dans la politique, c'est comme à il faut démissionner. Ce que ça dit, c'est dans la politique, au sein du pardon, il est passé aux aveux, il faut démissionner. Ça dit, que la politique, ce n'est pas une science exacte ou normale c'est une c'est une science au en fait de coup bas si tu botalango ming sur dans un pays de de donc développé mutasali ma be aide na ti ba camera personne qui pardon bolimbisangayi je sais que je me suis mal conduit tout ça bash bajourne komi wololo ba que oui vraiment il a reconnu tolimbicier non non non il est passé aux aveux donc il faut qu'il démissionne. Et dans la politique, il n'y a pas le pardon, au fait. Mutaguzi a parlé à Busei qui est un ennemi lélo. Bon comme ils ont ensemble, ils ont aussi Busei ami. Donc il y a évident que deux ans passé Busei est un ennemi. Donc on continue à qui, donc pas dire je n'ai pas problème. Moi, n'a pas Il va tout faire pour rendre le mal par le mal. Donc tout ça, c'est la loi d'Italie.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 Mais moi, je vous dis, Yeshua qui dit, c'est pas moi, c'est Yeshua qui parle, aimez vos ennemis. Maintenant, suivez vos faux pasteurs sur les nets, sur, sur les nets qui, euh, qui ont compris que les gens aujourd'hui sont comme des perroquets. Ils pensent que en multipliant de paroles le Seigneur va leur exaucer, ils pensent qu'en faisant de, de longues prières, je ne dis pas que de longues prières, mais, mais ils, ils, eux pensent comme ça. Or, ils ont le cambourgues psychologique. Une personne peut dire, maintenant, je, je, je, je vais devenir fort, fort, pendant 30 minutes, il va se sentir fort dans son, dans son intérieur. Moi, j'ai vu des gens comme ça traverser le feu. Ce n'est pas, pas quelque chose de Dieu à asali expérience que moi je dis que ça c'est le feu mais moi je ne crois pas que c'est le feu c'est de l'eau il traverse ça dit ça c'est la science ça c'est la science mais combien de gens prient oh non ma flèche et qu'elle n'est pas na Ce c'est pas ce que yeshua dit que le feu tombe sur euh, ce pas donc euh, sur le toit de celui qui complote contre moi waouh ça, c'est quelle prière Ça, c'est la loi du talion. Une personne qui te fait du mal, toi, tu demandes le mal, et puis tu demandes le mal aussi à Dieu. C'est pourquoi vous verrez, les gens qui font du mal là, c'est qu'ils font du mal, ils disent de De toute façon, ils n'ont pas eu mal. Mais ils lingi mutana eu de mal. Ils n'ont pas Ceux qui se sol se font eu de mal. Il y a bien, il tout a un vide, il y a un vide, vide, il y a un Paul a passé. Mais Yeshua a fait que Paul a passé par là et a bendi à commissaire commission C'est pour vous dire que tu ne peux pas demander de le feu sur une personne, ce que ça a dit. Pourquoi Yeshua a dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Mais bien y a un peu ça l'a ça, maudit. Ça, ça, ça, ça, sont des incartations, ce ne sont pas des prières. Et Dieu, Dieu n'exauce pas de prières pareilles. Dieu n'exauce pas de prières pareilles. Faites attention. Et à la fin, il dit Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Il fait, écoute ce que Dieu fait. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Hmm. Ça veut dire le pardon pour ne pas, puisque ça, un message moi, tellement long pour ne pas aller euh, euh, comment dire, euh, euh, trop loin sur notre cause à la malade. Ceux qui ont compris que tu Le pardon, c'est un acte indispensable pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, Le pardon pour nous, e, acte nous, peu nous, Peu importe pour nous, pour nous, pour nous, fonction. Na Et qu'on libérer on a orgueil à qui bon moto. On a Zali Mokonzi. konzi. On a On a Zali, on a famille. On a quoi Non. Et puis, ils ont réparé ma tort. Dans tous les deux camps. Le pardon. Même les gens qui veulent être mieux avec eux-mêmes. Pardonne facilement. Bato personnel. Pardonne facilement. Et tu verras que si pardonner facilement, tu vas être libéré de la haine. Puisque la haine, au fait, c'est un vice. La, la haine, c'est quelque chose du poison, c'est a poison. La haine est à poison. Ce qui va dans c'est qu'il va ronger. je, moi, je suis à 30 ans, mais moi, je suis à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Pourquoi Puisque la haine est à mon téma. Le Mon Le centre de toutes choses. Le pardon que le Seigneur nous demande. Il dit pardon. Oh, il y a déjà. Il y a la notre Père. avant qu'il a avant que le Congo, avant que les Africains, l'Afrique, Yeshua l'obéti déjà l'obéti, pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Pourquoi il y aura des gens qui vont nous offenser Et biso en tant que Banan Zambe, tout limit, sa battua. Je ne sais pas, j'avais prévu beaucoup de choses aussi, mais je sens que je dois, je dois stopper ici. Ce qui comprendre le message, ça. Ça, c'est Si tu as compris ce message, pratique. Pratique-le. Regarde tout autour de toi. la famille, dans les libois, dans il y a des gens avec qui tu n'entends pas tu t'entends pas bien nokonayo papa lekina yo c'est pas tata moi c'est pas maman lek il y a des gens que tu ne t'entends pas avec grand frère nayo petit frère nayo n'est pas dit que ce que vous cinq pardonné, pardon de commis ce c'est pas ça ça n'a rien à voir avec tout ça ça n'a rien à voir avec euh, le coup n'a rien avec, euh, kou a tant que non rien à voir moi je te demanderais que si tu as si c'est peut-être difficile pour toi de le faire, seul. Appelle-moi. On va prier ensemble. Parce que moi-même, je suis passé par là. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Il y a des choses que moi-même, avant, je ne, je pensais que, bon, ça va, avant, avant, non, non, non, non, non, non, non, non. non. Dieu m'a brisé, il m'a brisé, il m'a brisé, il m'a brisé. Il m'a brisé, brisé, brisé, brisé. Il a ôté l'orgueil, il a ôté le... le, le hein, moi, moi, tu vois, moi. Non, non, non, non, non, non. non, <rire> Et il nous a régénérés. Il nous a donné un nouveau cœur. <rire> Et ce n'est pas dit que j'étais quelqu'un de haineux. Non, non, non, non. non, Mais j'étais quand même quelqu'un. Ce que Salingamabé, ce n'est pas que dans le carnet comme d'autres écrivent. Il y a des gens qui écrivent dans le carnet d'un bango. Salingamabé, le 8 avril 2014. Tiens, on a rouge. Non. Ça, c'est démoniaque c'est pas des dieux il y a il y a un acte, donc une, une je sais pas un prédicateur c'est pas j'ai vu ça quelque quelque part il a dit que lorsqu'il était avec quelqu'un ils ont regardé une illustration moko boyé ce qui monte à sali kambyamabe au combien on a Katia, on a documenté dans la cage zéro le kamalamokouli le coloré donc le coloré alibanga et pourquoi puisque ceux qui kambyamabe n'azelo tant que mon pape mon pape koya le kanango et puis le kambyamabe ceux qui m'ont payé comment dire il y a malam plutôt le coloré alibanga attend mon mon mon et vous la caca. C'est pour dire quoi Il y a des gens qui oublient facilement ma cambière, ma langue, peut que vous avez ça. Vous avez bon, yo avez parlé Oh. <laughs> Il faut la langue. Vous avez de la langue. Vous avez parlé de la Vous avez on a amicale là je rentre vous m'encouragez à la langue familiale vous salanganini un pot de de de de ce qui n'y a pas de l'école par là, ou bien on a besoin de l'école. Donc, yo na a manayo ne commence pas à dire que nous sommes à l'école, nous sommes à l'école, non. L'école, peut-être que nous le Père, Yeshua, le Créateur, qui nous a dit ça, tant qu'il y a une Père, pardon leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et yo y a de l'école, deux fois au Bungaka, mais pas Dieu te pardonne. Il t'accorde le souffle de vie chaque jour. Il te donne, renouvelle sa bonté chaque matin. Il pardonne tes péchés chaque jour. Il est capable de pardonner moninga au ma bé. Et il est mon ma bé. Hein, pardon, je a disais que je que je me que je me que je que nous comme d'habitude, s'il je a des questions, que nous que que je me je que que sous qu'à la croix il m'a pardonné Mais sans hésiter je veux lui demander pardon Souci petit mot Si petit mais capable de réunir même deux pays hostiles l'un à l'autre Ce mot si petit mais capable de réunir deux cœurs séparés c'est un petit mot que les maris les C'est un si petit mot que les épouses abandonnent. C'est un si petit mot que les parents oublient. C'est un